Sous la surface, tout près des statues du musée subaquatique, d'énormes sphères jettent une étrange lumière. Une lumière bleutée comme extraterrestre. Une lumière que l'on appelle bioluminescence. Tout commence avec le travail d'artistes scientifiques. Nadia Merad-Koliak est l'une d'entre elles. Dans son laboratoire de Latimone, elle démarre minutieusement le protocole Alors j'en la lumière la lumière qui vient de la vie appelée communément bioluminescence bio vie luminescence lumière Ce sont des petites bactéries que l'artiste a emprisonnées dans des boules avec leur nourriture durée de vie 24 heures une découverte que l'on doit à un savant français du XXe siècle, Raphaël Dubois. C'est lui qui a découvert en fait, le secret des lucioles. Cherché depuis l'Antiquité, il a fallu que Dubois en enfin puisse nous donner la formule qu'il a baptisée « luciférine et luciférase au contact de l'oxygène ». Donc le mécanisme de la biolinescence a pris forme grâce à cette découverte majeure de Raphaël Dubois. Voilà, la magie de la vie, c'est votre euh, aussi, image, c'est votre métaphore qui, qui est là. Donc elle est fragile, il faut en prendre soin. À l'autre bout de la ville, dans l'Institut méditerranéen d'océanologie, Jérémy Brugidou prépare lui aussi son matériel. Il est artiste et il développe les bactéries d'une autre manière. Si je m'arrête à certains endroits, ça permet de faire des paquets, ça permet d'avoir de, de la luminosité plus forte. Là où, où c'est plus en paquet, il y a plus de lumière. Donc ça me permet de faire des, des effets de texture euh, bon, plus ou moins maîtrisés parce qu'en fait, c'est pas tout à fait... Euh, y a une grande part d'aléatoire. Mais... Voilà. Donc là, c'est les sphères que j'ai préparées hier euh, pour qu'elles soient prêtes aujourd'hui. Euh, et c'est celle qu'on va mettre en mer. Ces bactéries ont été découvertes par hasard sur un télescope placé à 2000 mètres de profondeur au large de Toulon. En les remontant, ils ont remarqué qu'ils avaient été recouvertes par un biofilm, en fait, par un film de matière biologique, et que c'était des bactéries en fait, et qui, qui émettaient de la lumière. Et en, et en analysant cette, ce biofilm, ils ont découvert cette espèce bactérienne euh, qu'on ne connaissait pas. Il y a plein d'espèces de bactéries qui font de la lumière dans l'océan. Ça, c'en est une étude parmi des, des, des milliers. Et cette vie, encapsulée dans les sphères, Jérémy va l'installer au musée subaquatique. Et ce soir, c'est le premier essai. Si tu veux, ce qu'on fait, on fait un petit tour. Ouais. On fait un petit tour de repérage ouais. avec euh, Anthony. Ouais. Les plongeurs du laboratoire M.I.O. vont descendre, un à un, les globes de lumière. Ces bactéries lumineuses, vous l'avez compris, éclairent naturellement le fond de nos océans. Leur présence est comme un message que veulent faire entendre les artistes. Je suis un peu inquiet par l'ensemble le, des appétits industriels, de chalutage profond, de dragage dans les espaces où on ne sait pas ce qu'il y a, mais on continue à, à détruire, à exploiter, à extraire. Et euh, l'envie, c'était de créer une sorte de poche d'imagination d'autres choses. Mercredi soir, Nadia et Jérémy, les deux artistes de la lumière, viendront à la fois éclairer la plage des Catalans et le musée subaquatique.